C'est Noël, c'est Noël qui approche et cette année, vous avez décidé d'être un peu plus éco-responsable. Et la question que tout le monde se pose, comment avoir un vrai sapin de Noël tout en respectant l'environnement Il y a 2-3 ans, je vous avais fait une vidéo sur comment faire un sapin sans sapin. Alors c'est pas mal aussi surtout pour celles euh, et ceux qui sont forts en bricolage et en travaux manuels ça peut être un vrai plaisir de confectionner son propre sapin de Noël avec du bois flotté. Moi je l'avais fait avec des branches et des cordes qui accrochaient chaque branche enfin, c'était assez joli, j'ai accroché des boules et des guirlandes dessus. Cette année j'ai envie que mon appartement sente le sapin, j'ai envie d'avoir un vrai arbre de Noël dans mon salon oh <rire> Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour respecter quand même l'environnement, ne pas contribuer à la déforestation ou à la pollution des sols Qu'est-ce qu'on fait Les fleuristes nous proposent souvent des sapins coupés. Moi, je voulais pas de sapin coupé. Je suis peut-être optimiste, hein, mais je me suis dit, je vais acheter mon sapin en peau. Tadam mon nouveau sapin de Noël qui va m'accompagner, je l'espère, pendant plusieurs années, puisqu'il est en peau. Je suis très contente de l'avoir, surtout qu'il sent bon. Il a des branches un peu grasses, on sent qu'il est vivant. Je vous un sapin en pot cette année pour le mettre en extérieur le reste du temps et pouvoir le rentrer dans ma maison et le décorer au moment de noël il faut savoir que les sapins en peau sont un peu plus chers que les sapins coupés mais bon si on part du principe qu'on va a priori le garder jusqu'à noël prochain et prochain et prochain il y a aussi l'option si vous habitez à la campagne de le mettre dans votre jardin à la limite de le replanter ou alors d'éterrer un sapin que vous avez déjà dans votre jardin et vous le replantez après noël le problème c'est que les racines des sapins grandissent très vite vous aurez sans doute du mal sans l'abîmer mais euh, ce que je vais faire c'est je vais le garder en peau comme ça c'est un peu comme mon compagnon de route comme bobby's d'ailleurs couché bobby's si vous habitez à Paris, je vous recommande éventuellement si vous voulez un sapin en peau, livrer chez vous la marque Fleurivore. Vous pouvez venir récupérer votre sapin en peau. Il n'est pas trop cher, c'est un épicéa. Donc l'épicéa, il faut savoir que ça va perdre plus vite ses épines, mais ça a une odeur beaucoup plus forte que le Norman. Alors l'avantage, s'il est en peau, c'est qu'il perdra pas tellement ses épines. Bon là, c'est un petit peu gadget, mais c'est rigolo. Il vous livre en plus des recettes de cuisine pour cuisiner votre épicéa. En tout cas, euh, la marque Fleurivore est une petite marque. Tous les sapins qu'il propose sont non traités. Faites très attention aux labels. Il y a des labels euh, éco-responsables de sapins qui vous garantissent que le sapin n'a pas été traité, donc n'a pas contribué à la pollution des sols. Je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Association française des sapins de Noël naturel, afnn.fr si je ne me trompe pas. Vous aurez la liste aussi des producteurs de sapins et puis aussi des labels éco-responsables qui pourraient vous orienter dans vos choix. 80% des sapins de Noël dans les foyers proviennent de France. C'est une bonne nouvelle. Après, ça ne veut pas dire qu'ils garantissent sans pesticides, sans traitement. Donc privilégiez quand même les sapins non traités. Vous avez aussi la possibilité d'en louer un. De louer un... soup. Attention, Charlie. Euh, alors, c'est beaucoup plus cher. Ils sont un plus petits, mais bon. Est-ce que c'est intéressant ou pas Financièrement, pas tellement, mais est-ce que c'est intéressant pour l'environnement Sachant qu'il y a l'impact aussi euh, du transport, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Ce sont des pistes, des pistes à étudier. En tout cas, si vous achetez un sapin coupé, sachez qu'il y a plein d'opérations qui existent pour euh, recycler votre sapin, pour en faire euh, des copeaux de bois. N'abandonnez pas votre sapin sur le trottoir à la sauvage. Il y a des déchetteries aussi qui existe. Si vous n'avez pas la possibilité de le recycler par vous-même ou de le replanter, vous vous renseignez sur le site de l'ADEME. -E -E. Sur ce, je vous laisse, je vais aller en guirlander Roger et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut Allez Bobby, à la niche